qui cette année travaillent sur ce projet donc, ils sont six et on peut noter que ce sont des élèves qui sont hyper impliqués dans, dans, leur, dans leur travail. Donc euh, moi j suis euh, donc je travaille sur la baliste a priori plutôt sur la partie euh, conception et donc euh, notamment passer des plans euh, 3D de la baliste euh, à l'échelle 1 à ceux de l'échelle 1 tiers qui sont légèrement différents euh, pour pouvoir constituer la maquette qui va nous permettre de développer euh, ensuite la baliste. Donc c'est assez fastidieux, c'est compliqué parce que c'est à la fois difficile de récupérer le travail qui a déjà été fait sur la conception précédemment et d'essayer de l'adapter aux contraintes qu'on a sur l'échelle entière, notamment de fabrication qui sont légèrement différentes que celles qui sera faite par les artisans pour l'échelle 1. Et donc c'est un travail de longue haleine et c'est un peu compliqué de modéliser ces pièces à chaque fois, il faut reconcevoir certaines parties, mais c'est super intéressant, ça va permettre de développer les des compétences en conception, et il faut être un peu créatif parfois. Je suis très content de travailler sur ce projet-là, qui permet de, ouais, de développer des compétences, de travailler en groupe. C'est intéressant de travailler sur le sujet de l'archéologie expérimentale, qui, que je découvre, et qui est assez amusant d'essayer de respecter les contraintes de, des façons de faire d'autrefois, parce qu'on ne ferait pas du tout pareil aujourd'hui. Donc c'est amusant d'essayer de, de jouer dans un, dans un cadre plus restreint. Alors Actuellement, euh, on est en train de travailler sur euh, la finalisation euh, de la maquette échelle euh, échelle 1 tiers de la baliste. Euh, donc on a commencé à réaliser euh, quelques usinages. Pour l'instant, on a réalisé la, le système de queue d'aronde qui va permettre donc, euh, de guider euh, euh, donc le, la tension de, du système de propulsion de, de la baliste. Et puis euh, donc on a encore quelques, quelques pièces à réaliser, Alors, euh, des pièces euh, en bois, des pièces euh, en métal, euh, donc euh, du dispositif de tension, du dispositif euh, euh, de lâcher euh, de, du système propulseur. Moi je travaille sur la partie euh, pour faire les calculs et pour euh, savoir euh, qu'est-ce qu'on doit mettre comme cordes, etc. Enfin... Pour le boulet qu'on veut projeter, ce qu'on ce qu doit aller appliquer comme force et ainsi euh, avoir des déductions. Et en fait, le truc, c'est que, genre, comparé à ce que je faisais avant, avant c'était beaucoup de théories, à chaque fois on donnait des valeurs on faisait ça. Alors que maintenant, enfin, il y, y a beaucoup de choses qu'on on choisit, enfin, les valeurs, c'est nous qui les choisissons et on sait que la théorie elle dit pas tout, que c'est juste une, un, un ordre d'idée sur ce qu'on qu va devoir faire après. Donc euh, En fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est envoyer un boulet d'environ de, euh, 2,8 kg à euh, 150 mètres. Et donc, euh, en repartant de cette donnée, euh, d'essayer de remonter jusqu'à euh, l'énergie qu'il va falloir donner à ce boulet. Et pour euh, donner cette énergie, on utilise bah, les bras de tension. Et donc, euh, quel couple il faudra donner à ces bras pour pouvoir euh, effectuer euh, la manœuvre cette euh, Il faut également que l'on euh, finalise le travail sur euh, les faisceaux des faisceaux qui vont permettre de mettre en tension les bras de propulsion et donc de générer un couple de propulsion. Donc moi je me suis occupé avec deux de mes camarades de, de faire les essais sur les tendons. Donc avec une machine de traction en fait on a étudié les, les caractéristiques de tous les tendons et tous les équivalents qu'on qu a essayé de trouver donc euh, des recherches plus euh, sur, les, sur la déformation et sur euh, les contraintes exercées et moi c'est quelque chose que j'avais jamais fait parce que dans ma filière en prépa il euh, y avait que des solides indéformables et donc en fait là j'ai appris plein de nouvelles choses sur, les, sur la déformation des matériaux du coup euh, avec euh, un spécialiste qui est venu nous aider sur la machine et qui, a nous, qui nous a expliqué euh, bah, comment ça marche euh, sur le graphique qu'est-ce qu'on voit etc et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais jamais fait, euh, Nous moi je pratiquais toujours un monde idéal où il n'y avait jamais de déformation et là euh, ça permet de, de se rendre compte un peu de, de toute la difficulté euh, de modéliser des, des choses, sachant qu'il bah, voilà, y, y a forcément des contraintes. Euh, et là, euh, en fait, ça nous a permis du coup, de, de trouver un équivalent des tendons utilisés à l'époque, euh, donc plus, euh, plus pérenne. Et, euh, et, euh, et donc ça va nous permettre de, de, de substituer du, les tendons sur la nouvelle baliste euh, qu'on va faire euh, là tout bientôt. Euh, on a encore un travail à faire euh, sur euh, euh, modification de, de certaines pièces en, au niveau conception. Euh, on, a, on a conçu quelques pièces euh, plutôt euh, avec euh, euh, une vision, euh, je dirais, d'aujourd'hui. Du coup, euh, moi, c'est Antoine et du coup, je travaille depuis le début pas mal sur euh, les essais. Euh, on a fait tous les essais sur les différents cordages. Et donc, euh, bon, nos recherches tournaient surtout autour de, de, de deux euh, ce de cordage, les, les cordes de raquettes de tennis, celles de badminton. Alors là, du coup, on est en plein dedans. On est en train de notamment euh, faire le lien entre le nombre d'allers-retours qu'on devra enrouler sur notre baliste à la fin et, euh, et euh, la force que cela va pouvoir euh, produire euh, au maximum. Et en fait, euh, bah, d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que, bon, bah, en fait, euh, au final, peut-être que prendre des cordes de raquettes, ça peut avoir un avantage aussi par rapport aux cordes de badminton. Donc, c'est quelque chose que qui n'est pas tranché tranché, faut, faut que je tranche ça, donc euh, là c'est euh, en bas c'est le nombre d'allers-retours qu'on doit faire euh, de, de cordage et à gauche c'est le moment que ça peut produire. Bon, en orange c'est les tendons tressés à quatre bras, en gris c'est raquette de tennis et euh, donc euh, bah, c'est ce que je vais voir euh, là. Donc euh, là je suis en plein dans les calculs, les différents calculs de force, de moment, etc. Euh, et euh, j'essaie de tout mettre sur ordinateur pour avoir un truc un peu plus clair dans mon esprit aussi. En prépa c'était quand même des exercices euh, qui restaient assez dirigés de manière, de manière générale et assez peu concrets. Là on a une application hyper concrète, on a quelque chose en plus qui est hyper intéressant d'un point de vue historique et euh, du coup on voit qu'en fait bah, on, peut, on peut quand même récupérer pas mal de trucs que finalement je sais pour les mettre en application euh, euh, maintenant. Il y a une belle motivation et euh, il faut que rapidement on puisse passer euh, euh, aux essais, euh, qu'on puisse avoir euh, des objets concrets qu'ils puissent assembler, qu'ils puissent euh, manipuler, euh, tout simplement parce que euh, c'est euh, ce qui les motive, hein, c'est euh, la réalisation d'un objet, d'un système complexe. Du coup je fais partie des trois qui ont bossé sur les, les tests pour trouver un équivalent euh, des, des tendons, et donc euh, on a cherché à remonter euh, les tests de traction euh, au module Jung, donc qui euh, mesure l'élasticité d'un matériau. Euh, donc on a fait ces tests sur des, des cordes de raquettes par exemple. Et là, donc j'attaque tout juste le, la rédaction d'un rapport pour obtenir euh, des fonds pour financer le, notamment les, le forgeron qui va nous, nous bah, forger les, les pièces euh, métalliques qu'on va mettre sur la baliste. Euh, mais aussi euh, les, les cordes parce qu'il va falloir euh, je crois 200 mètres euh, de cordes de raquettes pour euh, pour euh, assurer le, la production des boulets et euh, pour faire un point euh, à l'avancée du projet là je suis pour l'instant un peu resté sur ma fin parce qu'au début j'avais euh, évoqué le fait que je voulais euh, explorer euh, l'aspect concret de la création d'une baliste et comme pour l'instant bah, on, on a entre guillemets que la maquette ça j'ai hâte de, de, de voir à quoi va ressembler la baliste et euh, donc c'est ce qui va arriver très prochainement. Donc voilà. Ils sont bien répartis les tâches, les tâches donc à la fois administratives et techniques. Alors moi pour l'instant je m'occupe pas mal d'un côté administratif, j'ai notamment organisé des, une réunion avec l'administration centrale. Je me suis aussi un peu intéressé à la conception de la maquette qui est en cours, on avance sur la conception des pièces. Euh, et je suis actuellement sur euh, la communication, notamment euh, bah, auprès des étudiants et euh, dans la recherche de sponsors. Euh, ce qui me fait un peu peur avec ce projet, c'est la deadline, parce qu'on a beau avancer euh, plutôt bien, euh, ça arrive vite. Donc euh, j'espère qu'on va pouvoir aller au bout dans les temps. Donc là, il faut qu'on reprenne euh, certaines géométries euh, pour euh, être plutôt euh, sur, euh, sur, sur des géométries euh, euh, romaine hein, de, de l'époque donc euh, donc là on a encore à travailler sur sur quelques quelques pièces pour finaliser euh, entièrement donc la, la maquette l'objectif c'est euh, de terminer cette maquette pour euh, aller mi février